J'ai déjà bu par exemple de l'alcool alors que j'avais pas envie d'en boire, mais parce que les autres trouvaient pas, pas fun que je boive pas d'alcool, alors du coup j'en ai bu. Avant, ça m'est arrivé de faire semblant de m'amuser. Euh, dans un groupe, je partage pas toujours les mêmes envies que les autres. J'ai parfois envie de m'amuser différemment, et euh, je trouve ça un peu étrange quand on doit agir euh, de sorte à ce que ça corresponde aux envies des autres, en fait, à ce qu'ils attendent de nous. Euh, plutôt que qu'on agisse en fait simplement en correspondance avec ce qu'on a envie de faire en fait. Mais en même temps je comprends le truc de la pression sociale, je comprends que des fois on fait les choses pour faire plaisir, mais je trouve ça étrange de devoir faire pour faire plaisir aux autres. J'ai déjà bu par exemple de l'alcool, alors que j'avais pas envie d'en boire, mais parce que les autres trouvaient pas, pas fun que je boive pas d'alcool, alors du coup j'en ai bu. Euh, j'ai déjà euh, chanté dans une soirée karaoké, alors que j'avais pas du tout envie de le faire, mais on m'appelait, alors du coup bah, j'ai fini par céder, parce que pareil, c'était pas encore fun. Euh, ou alors euh, dans des trucs un peu plus trash, euh, j'ai déjà fait preuve de solidarité masculine, euh, avec des gars qui faisaient des blagues macho, mais je me sentais pas montrer ma divergence, que j'étais pas d'accord, que ça me faisait pas rire. Et du coup, comme je n'osais pas le montrer, bah, finalement j'ai ri, je me suis amusé avec eux, même si ça m'a pas amusé, j'ai montré que je m'amusais, j'ai fait semblant de m'amuser. Et, et voilà, j'aurais préféré ne pas avoir à le faire à ce moment-là. Maintenant, j'ai arrêté de faire semblant de m'amuser, et maintenant j'essaie de m'amuser comme je l'entends. Par exemple, avant j'avais peur de partir trop tôt dans une soirée, j'avais l'impression que j'allais manquer un, un truc, euh, mais entre nous on sait qu'on manque jamais rien et que finalement ça me va très bien d'aller me coucher, d'aller chez moi, de faire autre chose. C'est pareil, parfois tout le monde veut jouer à un jeu de société, enfin tout le monde je sais pas, mais en tout cas la majorité des personnes veut jouer à un jeu de société. Et si j'ai vraiment pas envie, bah en fait, simplement, bah tant pis, je le fais pas, je vais faire autre chose. Des fois, je vais préférer une discussion avec quelqu'un, je vais préférer faire une activité seule ou avec un petit groupe, je, je sais pas. Et même si socialement, c'est moins coté, bah tant pis, en fait, je vais surtout m'orienter vers quelque chose qui me correspond à moi. Et donc avant, je me sentais pas de me montrer divergent. Euh, et maintenant, j'essaye de plus faire ça, j'essaye euh, simplement de m'amuser comme je l'entends, parce que je trouve ça pas logique que d'autres personnes m'imposent leur manière de s'amuser alors que j'ai envie de faire autrement.